Salut les rôlistes, on est de retour avec Merlin pour RPG Day 2017. Et euh, nous voici sur la question numéro 2. Quel JDR aimeriez-vous voir publié euh, S'il s'agit de jeux amateurs, euh, et bien je, je citerai Oma Team euh, un des tout premiers jeux ACF auxquels j'ai joué parce euh, que j'étais un, un jeune ado. C'était le jeu créé par mon MJ parce que j'ai été initié jeu de rôle donc euh, bah, c'est un revoir, il avait des aspects un peu de Shadowrun, euh, d'autres euh, plus proches de, de, de jeux d'espion à euh, James Bond, mais euh, vraiment un univers à, bien à lui et bah, j'adorerais un jour voir euh, ce jeu sur, euh, sur une étagère. Et s'il s'agit des univers que j'aimerais voir adaptés en jeu de rôle, et eh bien euh, je, je citerai en premier Hero c'est une série que j'adore, qui a vraiment son univers à elle qui a un goût vraiment très particulier, euh, malgré, euh, malgré qu'un sujet de super-héros, on pourrait croire que c'était épuisé, bah, bah non, on a su réinventer ça. Euh, du coup, corp euh, en, en jeu de rôle, euh, je vais peut-être devoir l'écrire moi-même, mais j'y songe très très fort. Euh, Simon, euh, si, si tu me regardes, euh, eh bien contacte-moi, on peut écrire un super jeu de rôle tous les deux. Et d'autre part, eh bien ce serait l'univers d'Harry Potter, qui est quand même... Euh, fourni de jeu de rôle amateur mais qui n'a jamais été édité, je crois que c'est J.K. Rowling directement qui s'y oppose. Il me semble qu'elle n'aime pas le jeu de rôle, je pense satanique et magnifique comme beaucoup ont voulu le faire croire. On se retrouve dès demain pour la troisième question de RPG Day 2017. Ciao les rôlistes